Bonjour, nous allons maintenant voir comment raturer un post-it. Si je veux corriger, modifier l'intention qu'il y avait sur un post-it, je peux raturer. Le problème, c'est que ça donne un résultat pas très lisible. En fait, on ne rature pas un post-it. La bonne manière de corriger, c'est simplement de froisser et de jeter à la poubelle le post-it que l'on veut corriger et le réécrire afin qu'il soit systématiquement lisible pour tous les participants.